Durant cette semaine, vous apprendrez comment utiliser les fonctions, par exemple des fonctions mathématiques. Et vous verrez comment passer des paramètres en entrée de cette fonction et récupérer le résultat de la fonction en sortie. Vous apprendrez aussi comment écrire vos propres fonctions. Enfin, vous apprendrez comment manipuler non plus des chiffres et des nombres, mais cette fois du texte, c'est-à-dire un ensemble de caractères, comme un tableau de caractères. C'est parti